Dans la voix de l'amoureux, on parle de changer de tranche de pain. La reliance, c'est quoi Être relié. Un autre concept qui m'est fondamental, c'est la notion de manque. Je dis que la nostalgie de l'ailleurs, c'est une nostalgie du tout. Ce que je voudrais, c'est que ces concepts soient confrontés à la physique quantique. Et de voir qu'est-ce qu'un physicien spécialisé dans la physique quantique va pouvoir nous dire sur ces outils de la voix de l'amoureux. Donc comment augmenter la qualité de notre connexion, notre connectique C'est-à-dire en fait, toute notre connexion à la toile passe par l'inconscient. Une comparaison visuelle, si vous êtes dans le projecteur, le, le projecteur est aveuglant du mental, il y a bien peu de chances que vous voyez la petite lumière ténue, mais globale, qui s'étend à l'univers entier, qui est contenue dans la toile.